Salut à tous, ici Russia Uncensored. Aujourd'hui, vous allez voir une vidéo de Vladimir Milov, un politicien d'opposition russe. Nous l'avons traduit exprès pour vous. Cette vidéo était à la base de notre production sur Marine Le Pen. Revenons vers les sources avec un peu plus de détails. Lâchez un petit like, un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous. Russia Uncensored vous souhaite un bon visionnage. Petit câlin entre dictateurs. Poutine et son international d'extrême droite. Oui, vous l'avez bien entendu. Si vous avez regardé la télé russe, vous savez que le passe temps préféré de nos fonctionnaires propagandiste et propagandistes est de combattre le fascisme. Ils font de tout ce qu'ils peuvent pour arrêter ces foutus fascistes qui surgissent de partout. Commençons par voir à quoi ça ressemble. De l'Est à l'Ouest, de la Grande-Bretagne à la Grèce, on entend la voix des grands groupes d'extrême droite dans toute l'Europe. Il est inadmissible d'oublier ou de réécrire l'histoire, dit le président. Ah, on peut dire que le 3e rang, il reste des pays occidentaux pour jouer dans la même équipe. Ceux qui récrivent l'histoire effacent le souvenir de ceux qui sont tombés par la Deuxième Guerre mondiale déclare Mais cela Bon, si c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui se range du côté des rescapés nazis et accuse les pays vainqueurs, les Ukrainiens et les Utéliens sont en train de réhabiliter le nazisme dans sa globalité. Les Polonais ont soumis une résolution au Parlement européen dont l'essence est donc seulement que l'Allemagne, mais aussi l'USSR, doit être considérés comme le responsable de la guerre. Il semble que chaque étincelle pour animer le feu du sang de l'Europe. Ils sont opposés à la politique migratoire allemande. Leur ressemblement ont lieu ici et tous les lundis. Vous savez très bien que tout ça, vous l'avez vu des centaines de fois, et maintenant, nous allons vous raconter quelque chose dont personne ne parle sur les chaînes de télévision russes. Comment, pendant que Poutine et toute son armée de propagandistes nous racontent cette fameuse lutte contre le fascisme, ils sont en train d'embrasser tous les fascistes d'Europe et leur filent des montants d'argent qui appartiennent à vous et moi. Ne tombez pas de votre chaise et dans les prochaines minutes, vous verrez des images réellement effrayantes d'accolades et de baisers entre Poutine et les représentants de l'extrême droite européenne les plus radicaux. Petit câlin entre dictateurs. L'extrême droite autrichienne n'est pas le seul meilleur ami de Poutine en Europe. Ici, il sert la main de la chef du Front National, Marie Le Pen, qui aujourd'hui est l'une des principales personnalités politiques de France, dont la plateforme est ultra conservatrice et anti-européenne. Il est clair que tout cela est de la musique aux oreilles de Poutine. Il est ici en train de l'accueillir au Kremlin. Mais qui est Marie Le Pen et quel genre de parti dirige-t-elle Bien sûr, tous ceux qui suivent la politique française savent de quoi il s'agit, mais il est utile de rappeler aux téléspectateurs russes. Le fondateur de ce fameux Front National est un ancien commando parachutiste. Et l'une des figures les plus emblématiques de la politique française d'après-guerre, Jean-Marie Le Pen. C'était un homme aux opinions extrêmement conservatrices, xénophobes et antisémites, qui n'ont pas seulement caché les sympathies ouvertes pour les nazis pendant la seconde guerre mondiale, mais a même été condamné à plusieurs reprises pour avoir nié l'Holocauste, y compris par un tribunal allemand, c'est-à-dire pour la propagande même du nazisme. Monsieur Le Pen s'est rendu célèbre à de nombreuses reprises pour avoir fait toutes sortes d'éloges du régime de Vichy. Qu'est-ce que le régime de Vichy le fait est que pendant la seconde guerre mondiale, la France a pratiquement cédé son territoire à Hitler et ne l'a presque pas combattu. Pour cela, Hitler a permis aux Français de former un gouvernement fantoche, dirigé par le maréchal Pétain, et lui a laissé la partie sud du pays. Sa capitale, qui n'était plus Paris, était la ville de Vichy, d'où le nom de régime de Vichy. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National et le père de Marine Le Pen, qui lui a cédé lorsqu'il s'est retiré des affaires, était donc une sorte de partisan ouvert du nazisme et a affirmé que oui, tout le monde avait raison de collaborer avec Hitler, et que l'Holocauste était un épisode insignifiant et en général s'est inventé de toutes pièces. Les gars, je n'invente rien, tout cela est établi, y compris par de multiples verdicts de tribunaux. En effet, c'est Jean-Marie Le Pen, le fondateur de ce parti, qui l'a porté au sommet de la politique française. Il est arrivé au second tour de l'élection présidentielle française en 2002, mais il a perdu au second tour avec fracas. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a compris que le Front National était devenu une force politique très puissante en France, qui rassemble les ultra-conservateurs autour d'elle. Ensuite, Jean-Marie Le Pen s'est retiré des affaires. Il a été remplacé par sa fille, qui était plus recommandable et qui a joué une dame respectable et a pris ses distances par rapport aux idées les plus radicales, comme le font de nombreux néo -nazis qui tentent d'entrer dans la politique traditionnelle. Il faut bien comprendre que lorsque Jean-Marie Le Pen s'est présenté aux élections présidentielles en 2002, il y avait des gens qui ont voté pour lui. Ils savaient tout de lui connaissait la négation de l'Holocauste, sa sympathie pour la collaboration au régime de Vichy avec Hitler. Tout cela était clair. Et ces mêmes Français, qui savent tout du papa de Marine Le Pen, votent aujourd'hui pour sa fille et son parti qui embrasse Poutine et qui est son principal allié en France. Voici d'ailleurs une histoire très frappante qui s'est passée lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis et que Marine Le Pen, elle aussi, en 2017, est passée au second tour des élections présidentielles françaises, avec Emmanuel Macron, qui a fini par gagner. À cette époque-là, le Kremlin avait bon espoir que Le Pen avait une chance de gagner. Et il y avait toutes sortes de crétins de Poutine qui se promenaient avec des posters de ces trois-là, Poutine, Trump et Le Pen. Le voilà, le meilleur des mondes, une internationale d'extrême droite. Voilà les gars, je vous présente un peu toutes ces personnes remarquables qui sont les principaux alliés de Poutine en Europe. Eh bien, encore un point intéressant, plus proche de ce que beaucoup de mes téléspectateurs comprendront tout à fait. Le Front National de Marine Le Pen qui fait partie de l'identité et démocratie, le groupe d'extrême droite du Parlement européen, et la seule fraction du Parlement qui s'est ouvertement opposée aux récentes résolutions relatives à la tentative d'assassinat et d'empoisonnement d'Alexis Navalny et à l'imposition de sanctions contre Poutine pour tout ce qu'il a fait, répression à l'opposition, affaire Navalny, et l'utilisation d'armes chimiques interdites. Il s'agit de la fraction d'extrême droite du Parlement européen, dont le parti de Marie Le Pen est membre. Elle n'est pas seulement l'une des plus ardentes opposantes à certaines mesures contre Poutine, elle le défendait vigoureusement. Et voici tout simplement un extrait d'un message vidéo de l'un de ces nombreux éminents de ce parti, Thierry Mariani, un membre du Parlement européen, un vieil ami de Poutine, qui est connu pour ses voyages en Crimée et qui répète devant les camarades Russia Today et les chaînes d'État russes que, bien sûr, la Crimée fait partie de la Russie et qu'il n'y a rien de particulièrement grave dans son annexion. Eh bien, la Crimée, c'est un point. Un autre exemple, c'est le discours de Thierry Mariani sur l'empoisonnement d'Alexis Navalny début 2020. Mariani a d'ailleurs répété la même chose du haut de la tribune du Parlement européen. Selon lui, nous ne saurions pas d'apporter d'accusations hâtives sur Poutine et le gouvernement russe, pour ce prétendu empoisonnement, nous devons d'abord aller au fond des choses. Il n'y a aucune preuve. Tenez, écoutez-le vous par vous-même. Et voilà une dernière histoire sur l'extrême droite française. C'est une histoire d'argent. Bien entendu, il y a de l'argent russe impliqué. Voici cette histoire qui était assez médiatisée. À un moment donné, Marine Le Pen et son parti ont obtenu des prêts importants. J'étais franchement surpris. Quoi Un parti politique qui obtient un prêt Qu'est-ce que ça va rapporter Comme si c'était une entreprise commerciale et qu'elle avait une sorte de revenu. Vous comprenez, n'est-ce pas Un tel prêt est a priori irrécupérable. Ils ont obtenu ce prêt de l'une des banques russes et, au bout d'un certain temps, des sociétés russes ont commencé à faire des réclamations à Marine Le Pen parce qu'elle n'avait pas remboursé l'argent. C'était un scandale assez médiatisé qui s'est déroulé ces dernières années. Il faut dire qu'il y a d'autres alliés d'extrême droite de Poutine en Europe qui prétendent ne pas prendre d'argent russe, mais qui le font quand même de toutes sortes de manières détournées. Et là, Marine Le Pen a ouvertement déclaré que personne d'autre ne me donne d'argent. Tout le monde me sabote. Personne ne m'aime, moi. J'ai donc dû emprunter à une banque russe. C'était une histoire unique dans son genre, dans la politique européenne, car les alliés d'extrême droite de Poutine ont ouvertement admis que oui, ils ne peuvent pas se lever de fond chez eux. Donc, qu'ils prennent l'argent des russes pour des montants assez importants. Là où il y a de l'extrême droite, il y a de l'argent russe. C'est une loi de la vie. Petit câlin entre dictateurs. Vous savez quoi Tout ce discours que Poutine et sa clique sont en sorte de combattants contre le fascisme, qui luttent contre la réhabilitation du nazisme et ainsi de suite, c'est une pure hypocrisie. Parce que regardez qui sont leurs copains dans l'Europe démocratique. Personne ne veut avoir affaire à eux. Aucun autre parti ne vote avec eux. Regardez ces votes sur Navalny. Toutes les fractions, chrétiens démocrates, sociodémocrates, libéraux, conservateurs, verts, ont été tous unanimes. Oui. Poutine a empoisonné Navalny, oui, c'est une arme interdite, oui, des actions sont nécessaires, oui, Poutine a violé l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a commis une agression, a pris des territoires à l'Ukraine, c'est ce que disent tous les partis, sauf... Hmm. sauf les oui, copains de Poutine, l'extrême droite. Je vous ai déjà raconté la génèse de ces partis. Ça vient de là, des années 30. Anton Reinteller, Jean-Marie Le Pen, Matteo Salvani, et le reste de ces remarquables personnages. Ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, connus pour avoir été sympathisants de Mussolini. Sympathisants des SS. Des Certains, des fondateurs. Une fois de plus, je ne peux m'empêcher de vous rappeler qu que le meilleur ami de, de la Russie, unie en Autriche, le Parti de la Liberté a été fondé par le brigatura SS Reintaler. Donc vous voyez ici, pour la consommation domestique, pour les imbéciles qui croient à la télévision, ils vous raconteront cette histoire que nous sommes les principaux combattants contre le fascisme. Et ensuite, ils font Poutine, Lafrof, et tous ces salauds, ils vont embrasser les vrais fascistes européens, les fascistes européens, l'Europe démocratique, les sympathiques avec ce qui se passait là-bas, dans les années 30-40. Ce sont leurs meilleurs amis. Il ne s'agit pas seulement d'hypocrisie flagrante et haineuse pour moi, il s'agit d'une hypocrisie qui financer avec notre argent. L'argent à vous et moi. Que se passerait-il avec ces partis d'extrême droite européens lorsque ce généreux flux d'argent de Moscou s'assèche Savez-vous d'où vient ce flux De nos impôts. Le Parti de la Liberté d'Autriche a été pris au flanc grand délit en train de recevoir de l'argent russe. Marie Le Pen a pris de l'argent russe et ne veut plus le rendre. Le conseiller de Salvani en Italie a été surpris en train de négocier des transferts de fonds russes à l'hôtel Métropole. L'extrême droite néerlandaise est dépendante de la Russie. Et ainsi de suite. La liste pourrait continuer sans fin. Il y a aussi un tas de fascistes plus petits. Je ne vous ai parlé aujourd'hui que des plus importants d'entre eux. C'était Vladimir Milov. Petit câlin entre dictateurs.